Le chemin que je marche et que je vous suggère, mais vous n'êtes pas obligé parce que je suis qui pour vous dire que c'est ce chemin-là qu'on devrait prendre. Mais le chemin que je marche, c'est celui de venir m'incliner. M'incliner devant la volonté divine. Pas m'incliner devant le gouvernement, m'incliner devant euh, être moins fort euh, et accepter que je ne suis pas capable. Puis non, m'incliner devant la vie. M'incliner devant la vie en comprenant que, oh my God, je pas vu, j'étais pas conscient, je dormais au gaz, j'avais la conscience endormie, et pourtant, tout était déjà là. Maintenant, je te fais la promesse, donc je m'incline, je te fais la promesse d'accepter, d'accueillir, d'honorer, d'avoir une foi absolue en l'intention divine, en l'amour qui guérit, en l'amour qui remplit, en l'amour qui répond à mes besoins à chaque instant. Et je te fais la promesse de me tasser du chemin. Pourquoi tout n'est pas correct? Mm. T'es toujours parfait. Il y a un bon livre là-dessus.